Pas dans le sens où j'envahis l'espace des autres où je marche où j'écrase les autres mais c'est juste se dire bah ben, ben non par rapport à ce que je disais avant les flics qu'on a dans la tête eux j'ai réussi à les écarter un peu et me dire bah ben, je, ben, je m'autorise j'essaye et surtout j'ai le droit d'échouer et il euh, y a un peu quelque chose autour des loges de la fausse note aussi la fausse note elle n'est pas grave elle appelle une belle note derrière <rire>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 Donc il y a 1% de bénéficiaires sur la planète qui représentent, je crois, les 8 personnes les plus riches de la planète ont autant que les 3, la population la plus pauvre, la moitié la plus pauvre. Donc c'est une répartition totalement inégale. Et puis après, du coup, on ne maîtrise pas ces flux financiers-là. Et c'était important de pouvoir se dire comment on pouvait les remaîtriser.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 Les massifs montagneux que sont la Chartreuse et les Boges sont visés ou touchés déjà aujourd'hui, les zones rurales aussi qui ne sont pas forcément les zones urbaines on voit les avant pays savoyard vers lequel on avance aussi un tout petit peu et donc l'idée oui c'est de faire du développement économique un peu partout, recréer du lien c'est pas juste du développement économique et oui il y a une vraie question autour des zones rurales qu'elles soient montagnardes ou en plaine dans les combes pour dire comme ici ou dans les vallées et donc du coup il y a un vrai